Ouais non en fait j'ai la flemme de faire une putain de vidéo Hello tout le monde, dans cette vidéo, je vous racontais un peu ce qui s'est passé euh, ce lundi matin Mais avant, pas au sponsor du jour C'est du jour sponsorisé par Ok ça va J'ai cru qu'ils étaient là à ma portante Et viens là pour faire alors, je sais pas si je vous ai prévenu, euh, mais moi, j'ai une phobie. C'est des gens qui me ressemblent. Ah Quelle belle journée. Tomber terre part <rire> Maman, ma gueule plus tard je vais être youtubeur. Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo incroyable. Aujourd'hui, nouveau petit tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre. Avoir Minecraft est gratos, sauce, sans hack, sans que vous puissiez pas votre PC ou quoi. C'est extrêmement simple. Simplement, vous devez juste cliquer sur le lien qui se situera en description et vous inquiétez pas. Hein, comme par exemple, là euh, je vais faire un même. On dit, regardez. Pourquoi j'ai un écran bleu d'un coup Ouais, c'est tout. Donc, euh, en tant que YouTuber qui a la flemme et qui est sincère, abonnez-vous, likez et euh, manger du pain. C'est extrêmement important pour la vie.